Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va s'adresser à, bah on va répondre plutôt, à tous nos potes qui hésitent entre Mélenchon et Benoît Hamon à cette élection présidentielle. Alors la première chose qu'on a à leur dire, c'est que, euh, il me semble que la plupart des gens qui ont une habitude de voter pour le Parti Socialiste, eh ben ont une culture du vote utile. Et là, euh, on est obligé de constater, on l'a un peu dit dans notre dernière vidéo, que euh, le vote de dimanche, il va choisir parmi les quatre favoris lesquels vont se qualifier au second tour. Et donc, derrière chaque vote Benoît Hamon, il y a la responsabilité, de choisir si ce sera Macron Fillon, Marine Le Pen ou Mélenchon qui se qualifiera. Et on pense que euh, du coup, le débat dans leur tête doit être, dans votre tête pardon, doit être euh, de euh, se demander s'ils préfèrent voir Macron se qualifier ou euh, Jean-Luc Mélenchon. Je pense que personne va voter ni Fillon ni Marine Le Pen parmi vous. Et donc du coup, il faut bien avoir ça en tête parce que ça donne la responsabilité du vote. Ensuite, j'ai un autre argument sur la stratégie. Parce que Benoît Hamon, euh, vous l'avez constaté, j'imagine, euh, il s'est fait euh, trahir, torpiller, comme jamais. Il s'est fait rouler dessus comme un pauvre monsieur qui avait rien demandé et qui se retrouve ratatiné par terre. Tout le Parti Socialiste est contre lui. Enfin, quasiment. Il y a même des gens dans, dans son équipe proche qui font des appels du pied à Mélenchon, qui déclarent en off voter pour Mélenchon. Il y a Montebourg et Ségolène Royal, par exemple, qui commencent déjà à faire des petits bisous bisous à Mélenchon pour voir s'il peut y avoir une collaboration. Donc tout le Parti Socialiste commence à se déchirer entre ou Macron, pour l'essentiel, donc toute l'aile droite, tous les traîtres, tous ceux qui veulent se placer, et euh, ceux qui vont vers la gauche, vers Jean-Luc Mélenchon, parce que, euh, justement, ce serait le vote utile et que ça a plus de sens que la candidature maintenue de Benoît Hamon. Donc euh, prenez conscience que le parti se divise et que, même si vous votez Benoît Hamon, et qu'il se retrouve, je ne sais pas par quel miracle, euh, à l'Elysée, euh, président de la République, eh ben il n'aura pas une campagne législative homogène. Le Parti Socialiste aura deux campagnes, ceux qui seront allés avec Macron et ceux qui auront fait le choix de la fidélité. Et donc, euh, voter pour Benoît Hamon, c'est voter pour une campagne législative incertaine, ce qui n'a a pas du tout du côté de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, euh, si jamais euh, euh, Jean-Luc Mélenchon se retrouve qualifié au second tour, il y aura sûrement des passerelles entre les deux équipes et un compromis trouvé entre ces deux candidatures, parce qu'il y a plusieurs ponts, ils se connaissent et il n'y a aucune raison que ça travaille dans l'autarcie et de manière très cloisonnée. Donc voilà ce qu'on avait à dire pour la stratégie et ça nous semble important d'avoir ça en tête, parce que ça me donne le poids du vote que vous allez faire dimanche. Donc ensuite... Il y a, on a besoin de vous parler de quelques faiblesses du programme de Benoît Hamon. Beaucoup de gens sont séduits par le revenu universel. Et c'est normal, hein, c'est une assez belle idée. C'est un truc qui tranche beaucoup avec les rapports salariaux. Et donc, ça émancipe les gens de recevoir un revenu déconnecté de leur travail et surtout du salariat. Donc, c'est une très belle idée. Mais Benoît Hamon, il n'a pas arrêté d'évoluer dans sa campagne. Et là, on peut même juger qu'il a une communication malhonnête et malveillante à ce sujet. Parce que, au départ, il prétendait donner un revenu de 750 euros je crois que c'est ça, à tout le monde universellement, tout le monde, quel que soit leur âge, leur revenu, tout ça. Et puis petit à petit, avec la campagne électorale, et surtout après sa victoire aux primaires, le projet a évolué, parce qu'il était absolument impossible à chiffrer et à payer à ce moment-là, et pour devenir simplement une augmentation des minima sociaux, c'est-à-dire de la prime d'activité, et un élargissement du RSA aux jeunes, c'est-à-dire au moins de 25 ans. Donc en fait, là, ce qu'il appelle revenu universel à 800 euros dans son matériel de campagne, de manière écrasamment malhonnête, c'est en fait d'ouvrir le RSA aux jeunes et d'augmenter un petit peu la prime d'activité. Donc euh, ça n'a rien à voir avec un revenu universel puisque la prime d'activité et le RSA sont conditionnés au revenu. Et euh, ça nous semble très malhonnête d'appeler ça comme ça. Et il remet au calendrier grec, à une commission euh, sur le revenu universel, ou une conférence je crois, euh, le moment où le revenu universel va vraiment devenir universel. Mais il continue à l'appeler comme ça. Et du coup, toutes ces reculades nous paraissent signaler un danger. Il a aussi reculé sur l'Europe. Au début, il voulait renégocier. Il affirmait que la règle des 3% de déficit public qu'impose le pacte de stabilité, c'était un non-sens, c'était une absurdité économique. Il est revenu dessus juste après sa victoire aux primaires, et maintenant il sort du chapeau un espèce de traité de parlement de la zone euro. Et il pense que ce parlement de la zone euro, ça va permettre de mettre l'austérité en minorité. Alors là, on est obligé de douter. Et c'est pas que nous, hein, il y a plein de gens qui travaillent sérieusement sur l'Union Européenne, qui le disent. Et même Martin Schulz le dit. Martin Schulz, c'est celui en qui Benoît Hamon place tous ses espoirs, c'est celui qui, va, qui est au SPD, donc les socialistes allemands, et qui va peut-être renverser Merkel aux élections prochaines en Allemagne. Et même Martin Schulz dit qu'il ne peut pas y avoir de désobéissance à la règle des 3% de déficit. Donc même Martin Schulz écarte cette austérité en minorité, mais encore plus, ce traité de parlement de la zone euro, qu'est-ce qu'il va changer Admettons que je ne sais pas par quel alignement des planètes on l'adopte. Il y aura toujours les mêmes pondérations des États et les mêmes rapports de force politique euh, qu'il y a actuellement au Conseil européen. Il n'y a aucune raison qu'un Parlement n'ait pas la même couleur que le, que le Premier ministre ou le chef d'État qui représente chaque pays au Parlement européen. Donc on ne sait pas par quelle magie, comment sans négociation, euh, l'austérité pourrait être mise en minorité et la BCE changerait ses pratiques simplement parce qu'il y a un Parlement. Donc ça nous paraît être une idée... Euh, qui a beaucoup glissé elle aussi pendant la campagne et qui a des chances d'être inopérante. Donc voilà ce qu'on avait à dire sur les défauts de son programme. Et ça paraît important de s'y concentrer parce que si on ne met pas l'austérité en minorité et si on n'accepte pas de désobéir à cette règle de 3% de déficit, eh bien la transition énergétique c'est un vœu pieux. Il, a fait, il ne peut faire que parler mais il n'a pas les moyens d'État pour investir et lancer la politique d'investissement et de mutation de notre appareil productif que nécessite une vraie transition énergétique. C'est pour ça qu'on insiste dessus. Et ah, maintenant il nous faut parler des résistances qu'il y a face à la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on comprend que la, le personnage est et tout le geste que représente la candidature Mélenchon on paraisse un peu violent et difficile à entendre pour beaucoup de gens qui aiment Benoît Hamon et le Parti Socialiste, c'est normal. Il y a le premier truc qui tranche, c'est ce qu'il veut faire en Europe. Beaucoup de gens pensent que le plan A, plan B de Jean-Luc Mélenchon est trop violent, qu'en fait ce qu'il veut c'est casser l'Union Européenne, qu'il est anti-européen. Alors nous, on l'a dit dans une vidéo juste somme juste hier, euh, c'est c'est très important de comprendre que c'est les traités actuels de l'Union Européenne qui sont contre l'Europe. C'est les traités euh, budgétaires, les traités qui encadrent l'euro et la concurrence entre les marchés européens, qui euh, divisent les peuples, qui dressent les Grecs contre les Espagnols, eux-mêmes contre les Roumains, et avec à la fin toujours l'Allemagne et la Hollande qui gagnent. C'est ces traités qui créent du chômage, qui créent de la concurrence entre chaque État pour qui paye moins ses travailleurs, pour qui a le moins de droits sociaux et qui fait baisser son coût du travail pour gagner de la compétitivité et des parts de marché. C'est pas nous, c'est pas une volonté de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une lubie d'un gauchiste énervé qui n'aime pas l'Europe, c'est les traités de l'Europe actuelle. Et, du et donc, et c'est vraiment une conséquence logique importante à cerner, pour sauver l'Europe, pour la sauver, il faut taper du poing dans, sur la table et tenter de la réorienter. Parce que comme ça, elle va droit dans le mur. Et pour vous en convaincre, il suffit de voir Ici en France, la montée du Front National et des tensions. Encore il y a récemment, des gens ont tiré sur des policiers. Les gens sont tendus parce qu'il y a de plus en plus d'inégalités économiques. Et cette montée euh, des populismes, comme disent les, le Parti Socialiste et Jean-Claude Juncker, cette montée des populismes, elle est là partout. Vous allez voir l'extrême droite monter dans toute l'Europe de, de l'Est et l'Europe du Nord. Vous voyez euh, plein de mouvements, euh, euh, de révolte populaire monter dans l'Europe du Sud. Les gens ne veulent plus de cette Europe. D'ailleurs, le Royaume-Uni s'embarrer. Donc c'est indispensable que la France vienne taper fort pour qu'on arrête avec ces traités qui bah, qui cassent les peuples et les divisent. Donc c'est pour sauver l'Europe qu'il y a cette stratégie de plan A, plan B. Faut pas vous imaginer autre chose. C'est pas un taré avec un couteau entre les dents Mélenchon qui veut casser un drapeau européen juste parce qu'il kiffe. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc premier point. Ensuite il y a beaucoup de gens qui sont euh, étonnés voire gênés par euh, les, euh, la politique étrangère et la géopolitique attribuée à Jean-Luc Mélenchon. Alors là il y a vraiment beaucoup de confusion. La la première confusion, c'est sur l'ALBA, donc l'alliance bolivarienne. Euh, a priori, c'est une intoque journalistique qui circule et qui fait tiquer beaucoup d'esprit. Jean-Luc Mélenchon serait un supporter de Chavez ou euh, des régimes euh, simili-dictatoriaux d'Amérique du Sud. et voudrait lancer la France dans une alliance avec ce genre de régime. Bon. Déjà, la France coopère déjà avec cette alliance bolivarienne qui est jamais qu'un traité commercial entre une bonne partie de l'Amérique du Sud. Premier point. Ensuite, pourquoi la France collabore avec eux bah, D'abord parce il euh, y a des, égences, des échanges commerciaux avec cette zone et que euh, c'est tout à fait habituel dans la géopolitique et la politique commerciale de la France de faire des traités avec toutes ces ententes commerciales. Premier point. Mais ensuite, et, et surtout, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, mais parce qu'il y a un territoire français en Amérique latine. Il y a la Guyane. Et la Guyane, c'est par exemple la plus une des plus grandes frontière terrestre de la France avec le Brésil donc c'est la frontière guyanaise et donc c'est tout à fait normal que comme elle est intégrée aux flux et aux échanges de l'Amérique latine il y, des... il y ait à traiter avec cette alliance bolivarienne de l'Amérique latine, Il ne faut pas en faire un truc de taré comme quoi il soutiendrait des dictateurs Chavez, Maduro, ou il soutiendrait des pays observateurs comme l'Iran, la Syrie ou la Russie c'est pas du tout comme ça que ça se passe et d'ailleurs je précise au passage que l'Iran, la Syrie, etc sont à l'ONU, sont observateurs de l'UNESCO et ça n'a jamais posé de problème. Donc premier point, débunkons l'alba. Ensuite, il y a besoin aussi de parler de ce fantasme sur Poutine. Qui peut penser que la France... Quel que soit son président, enfin, sauf peut-être Marine Le Pen, vu qu'elle leur doit des sous, va être l'allié inconditionnel de la Russie. Ben, genre, faut réfléchir quand même. On est intégré à l'Union Européenne, il y a plein de, il y a plein d'échanges qui nous lient aux États-Unis, c'est notre premier partenaire commercial, les États-Unis, ou quasiment, il euh, y a différentes manières de compter, et maintenant ça devient notre premier partenaire commercial. On va pas d'un coup changer d'alliance et devenir inféoder à Poutine et envoyer des chars soutenir le régime de Bachar el-Assad. C'est impossible que les choses se passent comme ça. Ce que propose, maintenant, c'est simplement la même attitude géopolitique que celle du général de Gaulle. C'est-à-dire une France indépendante qui fait les choses dans l'intérêt de la France. Et comme là maintenant, surtout depuis Sarkozy, la France est acquise aux choix au choix géopolitique de l'OTAN intégrée euh, au commandement militaire et euh, en, en gros réagit au quart de tour dès que les états unis claquent des doigts, la France applaudit et même devance, comme pour l'intervention en Libye. Maintenant, d'après beaucoup d'observateurs, depuis Sarkozy, la France est trop calée aux intérêts américains. Et, d'après Jean-Luc Mélenchon, se trouve trop hostile envers euh, la Russie, qui est quand même une grande puissance proche de nous. C'est juste à côté de l'Europe quand même, la Russie, avec qui nous devons traiter plus raisonnablement. Donc ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est simplement d'avoir une attitude raisonnable avec la Russie. La regarder comme un grand partenaire, un grand pays, qui a ses intérêts et qu'on ne peut pas euh, remiser pour des questions de droits de l'homme. Alors on peut avoir des critiques, et euh, Jean-Luc Mélenchon en a, et nous on en a sûrement encore plus. On peut avoir plein de critiques sur ce que fait Vladimir Poutine, comment il traite son peuple. Évidemment que c'est horrible, mais, mais les rapports géopolitiques ne peuvent pas se passer comme ça. C'est c'est une puissance trop importante pour qu'on la méprise. Et il demande juste un peu de sérieux à cet égard. Et pour nous, c'est vraiment dans la lignée de ce que De Gaulle essayait de faire avec l'Union soviétique. Et d'ailleurs, l'Union soviétique, c'est quand même une autre paire de manches que Vladimir Poutine. Il y avait aussi beaucoup de choses à en dire. Et pourtant, De Gaulle tenait cette position. Donc euh, voilà, il faut raison garder sur tous ces trucs géopolitiques. Et bien mesurer que bah, dimanche, vous allez choisir... Si vous préférez que Macron se qualifie au second tour, ou si la gauche ou l'élan qui vous ressemble le plus, c'est ce, plutôt le programme de Mélenchon, sa constituante, euh, toute sa transition énergétique, toute sa politique de redistribution des richesses et de sa politique fiscale avec laquelle, j'imagine, vous êtes évidemment d'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a des proximités entre les deux programmes, celui de Benoît Hamon et celui de Jean-Luc Mélenchon, mais parce qu'il s'est fait torpiller et parce qu'il a fait, ça c'est mon avis à moi, des mauvais choix dans l'histoire récente, la campagne de Menoy Hamon n'a plus aucun espoir de victoire et ne sert plus à grand chose à part témoigner d'un courant du Parti Socialiste qui va mourir. Donc peut-être, et ça c'est moi qui parle subjectivement, je vous urge de faire le bon choix, de penser à, bah, à vos proches qui risquent de voir leur vie euh, affaiblie par une présidence Fillon, Le Pen évidemment, et même Macron, pensez à eux et dites-vous que quand même, putain, si Jean-Luc Mélenchon est au second tour ce ne sera, sera pas les mêmes élections législatives, ce ne sera pas la même vie mais vous pourrez voter pour le député amoniste la personne du parti socialiste en qui vous avez confiance, il y a encore plein d'élections après, les élections législatives les élections l'élection de l'Assemblée constituante, il y a plein de chutes pour réorienter, mais demandez-vous quel président vous voulez avoir, est-ce que vous voulez avoir Macron, Fillon, Le Pen ou est-ce que vous préférez essayer de négocier et d'infléchir votre politique avec Jean-Luc Mélenchon, et enfin n'oubliez pas si vous avez l'Europe au cœur que de toute de toute façon la sortie de l'Union Européenne va se faire par référendum et donc il sortira jamais sans vous et sans nous, donc euh, voilà c'est ce qu'on avait à vous dire parce que dimanche il se passe quand même un truc d'important et on pensait euh, vraiment décisif parce que nous c'est notre engagement, on vient de le dire récemment, on pensait vraiment décisif de vous convaincre de voter pour Jean-Luc Mélenchon plutôt que de gâcher une voix pour faire témoigner d'un courant du PS qui finalement ne peut que mourir tellement il a fait des mauvais choix et il s'est fait planter dans le dos, c'était un plaisir les copains et euh, bah, du coup à dimanche et merci de m'avoir écouté, ciao